Deux mots de présentation sur Jean-Paul Villem, et encore, faut-il vraiment le présenter Vous avez peut-être été voir sur Wikipédia sa présentation et sa bibliographie, impressionnante. Enfin, quand même, c'est l'exercice convenu, et il le faut. Il est donc directeur d'études émérite à l'EPHE, groupe Société, Religion, Laïcité, CNRS, PHE, PSL, il appartient, il faut le dire, et, et on peut s'en vanter de l'avoir parmi nous ce samedi, il fait partie des, du top 10 des sociologues de la religion, le top 10 qui compte dans le monde de la recherche universitaire. Il a signé de nombreux ouvrages, le plus récent étant consigné avec Philippe Portier, « La religion dans la France contemporaine, entre sécularisation et recomposition », Paris, Armand Collin, 2021, mais sur euh, Wikipédia, vous verrez la bibliographie impressionnante. J'en ai fait une copie pour ceux, celles et ceux qui voudraient la regarder tout à l'heure. Moi-même, je suis un lecteur de Jean-Paul Villem depuis très longtemps. Alors, J'ai amené quelques-uns de, de mes livres. Donc, Il y a la sociologie des religions, bien sûr, hein, aux presses universitaires, que sais-je, très important, sociologie des religions, il y a sociologie du protestantisme. Ça aussi, que sais-je, c'est évidemment une, une référence. Euh, il y a plus longtemps, avec Jean Bobéro, que nous avions reçu ici, il y a quelques, quelques années, il a écrit un livre, Le protestantisme. Sa dimension européenne s'est manifestée avec ce livre très important, Europe et religion, les enjeux du 21e siècle je vous le recommande particulièrement bien sûr on ne peut pas ne pas mentionner la nouvelle France protestante hein, sous la direction de Jean-Paul Villem et Sébastien Fat. la nouvelle France protestante ça fourmille d'indications euh, et de statistiques aussi c'est très important c'est un livre qui a marqué le protestantisme ces dernières années et puis un livre co-signé par Bruno godelet votre pasteur, parce que Jean-Paul Villem était mon invité pour le Parlement des Religions lorsque nous l'avions organisé en 2009. Et il avait parlé, bien sûr, vous retrouverez sa communication sur la modernité. Donc vous voyez, Jean-Paul est, est vraiment un, un chercheur, un universitaire, dont les ouvrages présents ici et ceux mentionnés dans la bibliographie montrent qu'il appartient vraiment à ce top 10 des chercheurs, des références. On en parle assez volontiers en philosophie aussi et en, et en théologie. Et sans plus tarder, je lui laisse le micro pour qu'il nous explique sa vision de la France et de la religion en France aujourd'hui, et qui bien sûr le protestantisme, après la causerie, le micro circulera parmi nous et vous pourrez l'interpeller sur une question ou sur une demande d'éclaircissement. Voilà, Jean-Paul, à toi la parole. Bonjour mesdames et messieurs. Tout d'abord, merci au pasteur Godelet et au conseil presbytéral de l'Église protestante de Neuilly de m'avoir invité pour vous éclairer quelque peu sur la façon dont un sociologue voit la situation de la religion en France et plus particulièrement du protestantisme. Je voudrais commencer par deux remarques après avoir rappelé, et je pense que vous le savez, vous le comprenez, que lorsqu'on regarde la situation religieuse d'un point de vue sociologique, on vise à décrire la situation telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas et donc il faut être le plus objectif et complet possible mais d'emblée, permettez-moi de souligner un paradoxe il y a aujourd'hui une majorité de français qui se déclarent sans religion et par rapport à ce fait on n'a jamais autant parlé de religion dans le débat public, dans les médias alors malheureusement souvent associé à des, des guerres à dimension religieuse, des atrocités commises au nom de la religion ou impliquant des visions religieuses. Et donc ce, ce paradoxe un peu, beaucoup de sans-religion, de plus en plus, 58% des Français qui se déclarent sans-religion, et la religion est très présente dans l'actualité internationale, européenne et nationale. J'y reviendrai. L'autre fait que je voudrais d'emblée souligner, c'est que en France aujourd'hui, il y a donc de plus en plus des personnes qui n'ont reçu aucune instruction religieuse, qui n'ont pas été socialisées dans la religion. Et nous constatons maintenant, dans les enquêtes, les, les enfants de parents sans religion, eux-mêmes sans religion. Autrement dit, des personnes qui n'ont pas eu une expérience particulière avec la religion. Les 100 religions issues de parents sans religion sont différentes des sans religions qui ont eu des parents religieux et qui ont reçu une catéchèse, un enseignement religieux. Et cela se, tra se traduit en particulier par le fait qu'il y a une sorte d'inculture religieuse, d'incompréhension du phénomène religieux. On, a, on est allé jusqu'à parler d'un analphabétisme religieux car lorsqu'on n'a eu aucune expérience, aucun contact avec une religion particulière, certains ne, ne comprennent pas le phénomène religieux. Et on le remarque dans les médias, on le remarque aussi parmi certains hauts responsables. Il y a une sorte d'inculture, manque d'appétence de compréhension minimale du phénomène religieux. Et pourtant, le phénomène religieux a traversé des siècles, est présent dans toutes sortes de cultures, dans toutes sortes de civilisations. Et il faut peut-être rappeler contre une attitude qui consisterait à réduire la religion aux personnes qui déclarent une religion, réduire en fin fait, de compte la religion à son audimat, au nombre de personnes qui la partagent. La, le phénomène religieux dépasse la participation des gens, des fidèles qui la pratiquent et qui y sont impliqués. Donc la religion c'est un phénomène social, un corps social, une communauté religieuse, la communauté des protestants, des protestants de Neuilly, des protestants à l'échelle régionale, des protestants à l'échelle nationale, c'est donc d'abord des, des personnes, des fidèles, des affiliés qui génèrent une, sorte, une identité collective, nous les catholiques, nous les protestants, nous les musulmans, nous les juifs, nous les sans religion. Ça génère un sentiment collectif, une, une sorte de famille spirituelle, comme l'on dit, et les, les personnes s'y identifient de façon extrêmement différente. Donc, un corps social, une communauté. Mais la religion, c'est aussi un corpus théologique. La religion, c'est aussi des textes fondateurs, la Bible, la Torah, le Coran, d'autres textes, des textes fondateurs, leur interprétation, des figures, des récits comme les paraboles dans le christianisme, des figures comme l'apôtre Paul, la figure même de Jésus, du prophète Mohamed pour les musulmans. Donc un corpus théologique et symbolique qui est sujet à interprétation, qui est sujet à toutes sortes de disputes d'interprétation et qui est un élément extrêmement important du phénomène religieux. Et je dirais le corpus théologique dépasse aussi le nombre des, des affiliés c'est un apport culturel, un apport au niveau de la pensée, la façon de se représenter, la condition humaine. Un sociologue disait, toute façon de parler de Dieu est aussi une façon de parler de l'homme, de l'être humain, de sa vie et de son existence, de la vie, de la mort, du bonheur, du, du malheur. C'est donc une, La religion, c'est une mise en récit de la condition humaine à travers des textes, des figures significatives. Et troisièmement, le phénomène religieux, c'est donc non seulement un corps social, non seulement un corpus théologique, c'est aussi un ensemble associatif, un engagement dans la société, avec tout ce que représente la contribution des religions à l'action sociale, sous toutes sortes de formes, un ensemble donc d'associations dans l'éducation, dans l'action sociale, dans la formation, les médias, la participation au débat public, par exemple aujourd'hui, sur les questions de l'écologie. Alors il y a un grand intellectuel qui s'appelle Samuel Huntington qui a, en quelque sorte, théorisé une hypothèse qui serait celle du clash des civilisations. Autrement dit, les oppositions, les conflits, les guerres opposeraient moins des, des états, des populations pour des raisons économiques, pour des raisons politiques. Mais essentiellement pour des raisons civilisationnelles, ça serait l'heure des civilisations. Et Samuel Huntington distinguait l'Occident marqué par le christianisme de la civilisation chinoise, de la civilisation hindoue, de la civilisation musulmane. Le facteur religieux étant, pour cet auteur, une dimension importante des différentes civilisations. Mais c'est une thèse qui a été très discutée et qui est discutable. Car d'emblée, j'aimerais souligner le fait qui coupe de source en quelque sorte, mais qu'il faut quand même rappeler, les religions sont ce qu'en font les personnes qui s'en réclament. C'est une évidence absolue. Et donc, j'oserais dire dans mon propre langage, l'avenir de Dieu dépend de la façon dont les hommes et les femmes le portent, le transmettent, le vivent. Et donc, euh, fondée sur cette première remarque, la deuxième c'est que les traditions religieuses sont des traditions vivantes, elles sont assumées de toutes sortes de façons, il y a des conflits, il y a des tensions, mais s'il si, si n'y avait pas de vie, il n'y aurait pas de, de tensions, de conflits, et donc des réalités vivantes et évolutives, dans les regards historiques et sociologiques sur la religion, nous nous battons, nous, universitaires, contre toute substantialisation de la religion qui, qui dirait « l'islam c'est ceci, le christianisme c'est ceci, le catholicisme c'est ceci, les religions vivent, elles évoluent, elles changent, même si elles se réfèrent à des éléments fondamentaux. » Je voudrais encore, avant de plonger avec vous dans le paysage religieux de la France actuelle, je voudrais encore... Rappelez que c'est vrai que nous en France, et je l'ai constaté dans mes différents voyages et expériences européennes, la France est souvent en délicatesse avec le phénomène religieux. Ça a profondément marqué notre histoire depuis la révolution française, la constitution civile du clergé, les luttes entre cléricaux anticléricaux, la guerre scolaire, tout ça a fini par des évolutions qui ont amené la séparation de l'État de et de la religion, la fameuse loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Mais un rapport conflictuel est difficile avec la religion, avec cette ambivalence de la, laï de la laïcité qui traverse les, les, les années, des dizaines d'années, la laïcité comme neutralité de l'État vis-à-vis de toute conception religieuse, Liberté de croire ou de ne pas croire et garantie de l'exercice, le libre exercice du culte, c'est ce que signale en particulier la loi de séparation des églises et des états de 1905, mais que la laïcité n'est pas une anti-religion. Nous sommes tous laïcs, au sens où nous sommes partisans, en tout cas en démocratie, d'une nette séparation entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et j'ai l'habitude de rappeler que la démocratie, c'est le renoncement du pouvoir politique au pouvoir spirituel, et le renoncement des autorités spirituelles au pouvoir politique. Et donc c'est ce double renoncement, c'est un équilibre, ce n'est pas l'État à nous dire ce que nous devons croire ou ne pas croire, c'est un choix personnel et qui doit le rester. Les protestants ont manifesté suffisamment de fois leur attachement à cette neutralité de l'État en matière religieuse. Mais historiquement, vu les circonstances historiques propres à notre pays et que je ne vais pas développer ici, la laïcité c'est à la fois cette liberté de religion ou de non-religion et en même temps c'est une sensibilité particulière des gens qui se définissent comme laïcs par rapport aux catholiques, aux protestants, aux juifs, par rapport à d'autres personnes qui se définissent à travers leur religion. Et donc il y a toujours souvent cette ambivalence au niveau de la laïcité entre neutralité stricte de l'État vis-à-vis des croyances ou des choix de non-croyances et la, la, la, la laïcité comme conviction qui serait dressée en alternative par rapport à la religion, laïque versus religieux. Or, c'est une erreur profonde. Nous sommes... On, la laïcité n'aurait pas été établie et ne serait pas revendiqué si catholiques, protestants, juifs, musulmans, les personnes de diverses religions n'étaient pas aussi très attachés à la laïcité, à la neutralité de l'État en matière religieuse. Donc, le versant laïcité comme conception alternative est réactivé à certains moments de l'histoire dans certaines circonstances. Et aujourd'hui, il y a un certain réveil aussi de la laïcité sensibilité particulière ayant une perception négative de la religion, pensant qu'il faut le plus possible limiter l'influence de la religion mais tel n'est pas mon propos aujourd'hui, mon propos aujourd'hui c'est de vous parler du paysage religieux de la France tel qu'il est en 2020 2021, dans les années qui viennent, car ce paysage religieux a connu de profonds bouleversements, il est amplement recomposé. Tout d'abord, la présence d'une forte proportion de Français qui s'identifient donc comme étant sans religion, qui se déclarent sans religion. Alors nous avons maintenant pris l'habitude de distinguer parmi les personnes qui se déclarent sans religion, de distinguer ce qu'on appelle les athées convaincus des agnostiques. Et parmi les 100 religions, il y a des athées convaincus. L'athéisme comme conviction. Et parmi les athées convaincus, il y en a de deux sortes. Et les athées qui sont athées par choix personnel, comme un choix privé, personnel, et qui, c'est un choix intime, individuel, ils ne l'exposent pas particulièrement dans l'espace public. Et puis il y a les athées convaincus, qui sont militants, qui sont anti-religieux. Le militantisme anti-religieux, le leur athéisme là, se traduit par le fait qu'ils veulent toujours en découdre par rapport à la religion. Et ça, c'est une autre catégorie, d'athées convaincus. On va être athées convaincus, tranquilles, tranquille, si je puis dire, un choix personnel parmi d'autres, et athées convaincus militants. C'est là la militance contre la religion, et cela se rencontre aussi. Et parmi les, les autres sans religion, les agnostiques, il y a des agnostiques qui sont indifférents et des agnostiques que l'on peut qualifier de spiritualistes, tels le philosophe André Comte-Spronville, mais il y a quelques autres figures intellectuelles, y compris Régis Debray, que j'ai eu l'occasion de côtoyer diverses divers fois, qui sont des agnostiques, mais tout à fait intéressés vers les questions de spiritualité et qui en discutent souvent dans leurs écrits, dans leur engagement. Donc voilà pour vous dire que le paysage religieux actuel, c'est aussi d'autres façons d'être sans religion, d'être athée, et les choses évoluent aussi. Alors, deuxième caractéristique de ce paysage religieux recomposé, une véritable décatholicisation de la France. Décatholicisation de la France. C'est la formule qu'avec mon collègue Philippe Portier, qui travaille plus particulièrement sur le catholicisme, on a retenu, c'est un bouleversement dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 90% des Français étaient baptisés dans le catholicisme. 90% des Français étaient baptisés dans le catholicisme. Aujourd'hui, c'est une minorité de personnes qui sont affiliés au catholicisme, c'est descendu en dessous de 50%, 42% d'après une dernière enquête sur les valeurs de 2018. Donc, que le fait catholique devient minoritaire dans une France qui a été réputée, fille aînée de l'Église, et qui a été profondément marquée dans son histoire, dans sa culture, dans ses arts, par le catholicisme. Autrement dit, aujourd'hui, et je le souligne en particulier, à l'adresse de la minorité protestante. Je dirais le protestantisme, comme on le verra, est toujours minoritaire, et même ultra-minoritaire, mais c'est tout à fait différent d'être 3% de la population face à une population qui est à 85-90% catholique, à côté d'une grosse minorité qui est devenue le catholicisme, qui est maintenant déclarée par une minorité de personnes, et encore plus, une proportion encore plus faible chez les jeunes adultes de 18-29 ans, où le catholicisme score encore beaucoup, beaucoup plus bas. Donc un processus de décatholicisation, qui est un, un véritable bouleversement du paysage religieux de notre pays aujourd'hui, on pourra bien sûr y revenir dans la, dans la discussion. Le fait également qu'aujourd'hui, dans, dans le paysage religieux, il y a plus de minorités religieuses qui sont devenues significatives, 10% des Français s'identifient à une minorité religieuse. Et bien entendu, vous le savez, vous le devinez, la première minorité, la deuxième religion de France, c'est l'islam, avec 6% de la population française, avec toutes sortes d'expressions de, de l'islam sur notre territoire, à travers les phénomènes migratoires. Le fait que c'est 6% de la population française, en général, sur le territoire de la France métropolitaine, mais dans certaines zones, comme la Seine-Saint-Denis, c'est un pourcentage plus élevé de musulmans évalué à 30% de la population dans un département comme la Seine-Saint-Denis. Donc, une présence, une micro-minorité musulmane qui est devenue la deuxième religion de France, qui est, le protestantisme étant la troisième, et le protestantisme ayant été longtemps la deuxième religion de France. Donc, un phénomène extrêmement important avec également d'autres minorités religieuses extrêmement vivantes, le christianisme orthodoxe, les, les, les chrétiens d'Orient, qu'il ne faut pas oublier, qui font aussi partie de l'héritage de notre pays, bien entendu le judaïsme, quelques 500 000 juifs en France, mais qui ont un fort rapport à la, à la culture et qui se qui s'exprime à différentes occasions et qui, malheureusement, est aussi marqué. je le souligne d'emblée, ça fait partie de la situation religieuse actuelle en France, qu'il y a un regain de l'antisémitisme. Et que ces dernières années, il y a 11 personnes en France qui ont été assassinées par le simple fait qu'elles étaient juives. Et donc, il y a un véritable problème de regain de l'antisémitisme que l'on a constaté et qui suscite beaucoup d'interrogations et évidemment beaucoup de, de protestations et de, de soucis. Il y a bien sûr aussi des craintes venant de certaines radicalisations en milieu musulman, qu'il ne faut jamais perdre de vue. Il est tout à fait compréhensible que des enquêtes suffisamment localement entrées, ancrées et bien conduites, ont pu montrer qu'il y avait dans certains réseaux musulmans, notamment à travers les réseaux internet, des processus de diabolisation de l'Occident et donc des visions très manichéennes qui pouvaient éventuellement, dans des circonstances particulières, avec des individus particuliers, engendrer des passages à l'acte, même si toute déclaration de, de critique de, de l'Occident n'est évidemment pas, il ne faut pas tomber dans les exagérations, ne signifie pas un radicalisme anti-occidental. Anti les choses doivent être bien précisées et nuancées en fonction des données du terrain. Mais alors, je voudrais... Aller encore un peu plus loin, un paysage religieux qui s'est donc beaucoup pluralisé. Je vous ai déjà cité les principales composantes, mais il y en a encore d'autres. Il y a le bouddhisme, quelques 600 000 Français qui s'intéressent au bouddhisme, avec notamment des, des moines bouddhistes en Dordogne, dans la région, qui accueillent le village des Pruniers, qui accueillent des, des personnes qui veulent s'initier à la méditation bouddhiste qui rencontre un, un certain succès. et Le bouddhisme, c'est des personnes qui viennent faire une expérience, chercher leur vérité en interaction avec un moine, mais qui n'appartiennent pas forcément au bouddhisme. Autrement dit, la catégorie d'appartenance que nous manipulons en sociologie et dans les enquêtes doit être relativisée on rencontre le bouddhisme, on s'intéresse au bouddhisme pour telle ou telle raison, on n'est pas forcément membre bouddhiste, affilié bouddhiste comme on est affilié ou membre ou fidèle protestant, catholique. Ou, ou, ou. Et on découvre aussi, je l'ai découvert à l'occasion de la préparation de ce livre avec mon collègue Philippe Portier, qu'il y avait même dans une pagode des Bois de Vincennes dans la région parisienne des reliques de Bouddha qui avaient été offertes et donc la terre de France est devenue aussi dépositaire des reliques de Bouddha dans la pagode du côté de, du bois de, de bois de Vincennes. Et il y a aussi, dans le paysage religieux contemporain, ce que les anglo-saxons appellent les nouveaux mouvements religieux, par exemple, les témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah qui étaient 1000 témoins de Jéhovah en 1950 en France, ils sont 155 000 aujourd'hui, ça reste micro minoritaire mais c'est quand même une augmentation sensible, de même que les mormons, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, c'est leur appellation officielle, qui était quelques 1500 dans les années 50, qui sont plus de 35 000 en France, et si j'ajoute la Polynésie française, parce que les mormons sont très présents en Polynésie française, ça fait plus de 60 000 mormons en France aujourd'hui, et un véritable grand temple mormon a été installé au Chénet près de Versailles, Récemment, et donc il y a une sorte de cathédrale mormone également dans notre pays donc vous voyez un paysage religieux qui s'est beaucoup plus diversifié avec l'affaiblissement quantitatif du catholicisme la présence plus marquée de diverses minorités religieuses mais l'autre point que je voudrais également souligner et qui m'apparaît extrêmement important c'est que il y a cette pluralité externe des différentes expressions religieuses, mais il y a aussi une pluralité interne, propre à chaque monde religieux, propre aux juifs, aux musulmans, aux protestants, aux catholiques, aux bouddhistes, euh, aux, aux, aux, à, toutes, à toutes les religions, un pluralisme interne, avec des tensions internes dans chaque monde religieux, mutatis mutandis, entre des versions qui se prétendent plus orthodoxes que d'autres des versions plus intransigeantes que d'autres ça existe avec les catholiques traditionnalistes euh, certaines franges du protestantisme euh, fondamentalisme ou évangélique mais certaines franges de l'évangélisme car tous les évangéliques ne sont pas des fondamentalistes il y a des distinctions importantes à faire mais on observe dans tous les mondes religieux des tensions, dans le judaïsme c'est très net entre les, les juifs orthodoxes et des juifs euh, plus, plus libéraux notamment avec quelques femmes rabbines qui maintenant sont rabbines et il y a même aussi quelques femmes imams donc il y a une, une mosquée qui accepte les femmes imams et qui incarne un libéralisme musulman en particulier intéressé par le, le, le soufisme, la mystique musulmane. Donc vous voyez un paysage également très pluriel dans chaque monde religieux et il ne faut pas négliger ces différenciations, ces tensions internes à chaque monde religieux. Alors ça, ça exige, ça, ça engendre souvent des tensions ou même des, des véritables disputes, mais ça fait partie de la vie, ça montre que les traditions religieuses sont en son travail pour se reformuler dans un contexte complètement différent. Encore quelques précisions en prenant successivement la France religieuse des croyants, et la France religieuse des pratiquants, car c'est quelques enseignements significatifs. Évidemment, on s'attend à ce qu'une personne qui se déclare religieuse, par exemple, une personne qui se déclare catholique, on s'attend à ce qu'elle elle, croit en Dieu. Or, nos enquêtes montrent qu'il y a 20% de personnes se déclarant catholiques et déclarant qu'ils ne croient pas en Dieu. Alors, je ne vais pas me lancer dans des interprétations, on pourrait en lancer quelques-unes, mais là il faut vérifier par des enquêtes qualitatives exactement quel est le vécu religieux de ces personnes. Et il y a également, dernière enquête européenne sur les valeurs, 25% des Français qui se déclarent sans religion et qui croient en Dieu. Donc entre des catholiques déclarés qui ne croient pas et des 100 religions qui croient, vous voyez que le paysage un petit peu se complique lorsqu'on l'examine sous l'angle des croyances mais si je dresse le tableau de, du pourcentage de croyants dans les différentes religions 98% des personnes qui se déclarent musulmanes déclarent croire en Dieu 80% des catholiques 88% des protestants 25% des sans religions vous voyez le décalage les musulmans sont plus nombreux à croire en leur Dieu que les chrétiens ne le sont avec ce, ce petit différentiel. 80% des catholiques, 88% des protestants, 25% des sans-religions, 98% des musulmans. Ce qui fait que sur euh, 100 personnes qui euh, déclarent une, une religion aujourd'hui, il y a une proportion, et qui la pratique, il y a une proportion plus élevée de musulmans que celles qui existent dans la population globale. En effet, sur 100 personnes qui pratiquent régulièrement leur religion, je dénote 53 catholiques, 16 musulmans, 9 protestants. À comparer avec le pourcentage de représentation de ces différentes religions, il y a 6% de musulmans en France, il y a 16% de musulmans parmi les pratiquants réguliers. Il y a 3% de protestants en France, il y a 9% de protestants parmi les pratiquants réguliers. Et cela est incontestablement dû au fait que les protestants évangéliques sont... Euh, L'attestation protestante évangélique est plus liée à une pratique régulière que d'autres façons de vivre le protestantisme. Donc vous voyez la France religieuse des, des, des pratiquants, ça nous révèle aussi un autre, un autre visage. Et chez les musulmans, plus on est jeune, plus on pratique. Tandis que chez les catholiques, plus on est âgé, plus on, plus on, plus on pratique une inversion de la pyramide des âges. et Donc, des, des évolutions qui sont extrêmement significatives et qu'il est intéressant de, de vivre. Je dirais donc que un paysage religieux dans tous ces états et qui, qui, qui peut me faire dire, nous faire dire que la situation actuelle se caractérise par un affaiblissement de l'encadrement institutionnel de la religiosité, un affaiblissement de l'encadrement institutionnel de la religiosité et de sa mise en forme culturelle, de sa mise en forme en mots, en récits, en cohérence verbale. Il y a de la religiosité flottante. Un Dieu comme une sorte de signifiant flottant, certains vont interpréter Dieu en termes de force cosmique, d'énergie spirituelle il y en a qui pratiquent une sorte de God is myself d'ego théologie je trouve Dieu à l'intérieur de moi et non dans la rencontre du prochain je, je brusque un peu la comparaison mais pour, pour, pour expliciter le fait qu'il y a 36 façons d'assumer un rapport à une foi religieuse il y a des doutants, il y a des croyants traversés par des questionnements de doute il y a des doutants qui vivent des éclairs de croyance. La frontière entre croyants et incroyants est beaucoup plus poreuse. On ne peut plus opposer de façon très très aussi nette les croyants des, des incroyants. Et donc, une situation qui montre que Dieu dans tous ses états, on pourrait dire Dieu dans tous ses états, en France aujourd'hui, et qui soulève beaucoup d'interrogations. Alors, le protestantisme dans, dans cet univers, le protestantisme qu'on évalue aujourd'hui à peu près à 3% de la population française, et eh bien c'est donc maintenant une minorité parmi d'autres, et le protestantisme qui est fier et qui se rapporte souvent à son histoire particulière, sa difficile acceptation dans le royaume de France avec la révocation des nantes et la Saint-Barthélemy, etc., enfin toutes les dates importantes que tout protestant connaît, et qui ont marqué l'histoire de cette minorité dans la France, aujourd'hui c'est une minorité parmi d'autres, et on pourrait dire que le, français, le, le, le protestantisme ne veut plus, plus se concevoir comme une minorité parmi d'autres, plutôt que rester enfermé dans une minorité marquée par le poids du catholicisme dans, dans, notre, dans notre pays. Mais le protestantisme, c'est une famille recomposée, recomposée à, dans trois dimensions. Tout d'abord, vous le connaissez, vous la connaissez. L'union des luthériens et des réformés qui s'est d'abord faite avec l'église confession d'Augsbourg luthérienne en Alsace, et l'église réformée en Alsace qui a formé l'union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Et ensuite la formation de l'église protestante unie dont vous, êtes des, dont vous êtes membre à travers l'église protestante unie de France. Il y a longtemps qu'il y avait un accord théologique, la concorde de Lyonberg, depuis 1973. Il y avait des échanges de pasteurs entre les églises un pasteur réformé prêchait dans une église luthérienne ou inversement. Donc il était temps que les luthéro-réformés se regroupent -re -re -re au sein d'une même église. Donc l'unité luthéro-réformée, je ne m'étends pas plus, une poussée évangélique incontestable. Alors tout le dossier du protestantisme évangélique, je ne vais pas trop m'y ça ferait l'objet de toute une conférence. Je vous rappelle simplement qu'à travers le terme évangélique, Certains protestants préfèrent se qualifier d'évangéliques plutôt que protestants. Alors pour certains protestants, il est identifié à l'utéron réformé. Et les évangéliques euh, mettent en avant une identité évangélique qui représente un protestantisme de conversion, de, qui pratique le baptême d'adulte. Il faut manifester son, sa foi, sa conversion, afin de recevoir le baptême. Et comme l'a établi mon collègue et historien Sébastien Fatt, lorsque je fais des statistiques d'églises évangéliques, dans les églises évangéliques, il y a plus de pratiquants que de membres. Pourquoi Parce que ne sont membres que les personnes qui ont fait profession personnelle de leur foi devant l'Assemblée et qui, suite à cette profession personnelle, reçoivent le baptême. Et donc, dans les églises évangéliques, il y a des pratiquants non membres, qui pratiquent, et notamment les jeunes qui ne sont pas encore membres, qui, qui pratiquent sans encore être membres. Et donc Sébastien Fatt a établi minutieusement que par exemple pour les statistiques baptistes en France, il faut multiplier par trois le nombre de membres pour pouvoir les comparer aux statistiques luthéro-réformées. Le problème de la statistique en matière religieuse et en matière protestante, c'est un redoutable défi pour les, les travaux sociologiques. Donc un protestantisme qui représente incontestablement une tradition qui remonte au XVIe siècle à travers les anabaptistes, à travers les spiritualistes. Et donc eu, je rappelle toujours, je récuse l'opposition que certains peuvent encore faire entre protestantisme historique et protestantisme évangélique. Le protestantisme évangélique sous des formes diverses remonte jusqu'à la réforme avec les, les anabaptistes et les spiritualistes et toute l'histoire des protestantistes a été marquée par des réveils et au XIXe siècle en particulier entre orthodoxes et libéraux et donc il y a une composante évangélique du monde protestant cette composante s'est particulièrement développée notamment à travers ces expressions pentecôtistes ou pentecôtisantes comme par exemple les assemblées de Dieu une grande formation pentecôtiste euh, actuellement qui fait un des aspects de l'évangélisme en France aujourd'hui, mais aussi avec la mission évangélique tzigane de France, la mission évangélique tzigane de France, quelques cent mille personnes, les tziganes, il y a eu un mouvement de conversion au protestantisme en cotisans parmi les tziganes, et c'est un mouvement très très actif parmi les, les, parmi les tziganes. Donc, l'importance prise par le poids de l'évangélisme, et je l'ai vérifié dans des enquêtes que nous avons faites, on demandait aux personnes de se présenter, de se, elles pouvaient choisir entre protestants et, et évangéliques, Alors, on, a, on a vérifié qu'un nombre non négligeable de personnes s'identifiait tout d'abord comme évangéliques, éventuellement ensuite comme protestants. Et donc il faut, si on veut comptabiliser le nombre de protestants en France, tenir compte des protestants qui s'autodéfinissent comme évangéliques plutôt que comme protestants, mais qui sont néanmoins du terreau protestant, et ce serait une erreur de ne pas les prendre en compte. Vous le savez sans doute, le, les sensibilités évangéliques se sont organisées en 2010 avec la création du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, qui a réuni des sensibilités évangéliques qualifiées d'orthodoxes piétistes et des sensibilités évangéliques pentecôtistes charismatiques. Et l'évangélisme en France a de multiples faces, de multiples expressions, une des dernières expressions dont vous avez peut-être entendu parler, avec l'inauguration le 11 septembre de l'espace Martin Luther King, Grand Paris, à Créteil, dans le Val-de-Marne, une méga-église, il y a six méga-églises en France, sous le modèle un peu des méga-churches aux états unis qui réunissent quelques 2000 personnes occultes chaque, chaque dimanche et cinq sont en région parisienne la sixième est à et la porte ouverte chrétienne qui a fait un petit peu parler, parler d'elle au moment du début de la pandémie du coronavirus donc l'importance prise par le pôle évangélique à la fois dans son expression piétiste orthodoxe et dans son expression charismatique pentecôtiste mais d'un certain côté je soutiens la thèse que sociologiquement, nous, les protestants et les chrétiens sont tous évangéliques car dans une situation où le choix religieux devient minoritaire aujourd'hui, déclarer une religion c'est être un non-conformiste les, les religieux sont aujourd'hui des non-conformistes par rapport à une majorité qui est sans religion nous étions avant dans une situation où le fait de ne pas avoir une affiliation religieuse, c'était un non-conformiste. Les athées, les personnes sans religion, c'était une minorité des non-conformistes. Aujourd'hui, le non conformisme c'est le fait de déclarer une religion, de l'assumer, et encore, encore plus de la, de la pratiquer. C'est un bouleversement complet qui est important de, de noter. Donc... Euh, en ce sens, j'ai parlé d'un un mot un petit peu calqué sur l'anglais évangélical, évangélicalisation du christianisme, au sens où sociologiquement, on reçoit la foi chrétienne, certes par, par héritage, mais on la reçoit de plus en plus par choix, car c'est un choix personnel qui va un peu à contre-courant que d'être religieux, d'assumer une pratique religieuse, d'assumer une identification à une religion. Alors le schéma est extrêmement compliqué parce que je, vais, je vous signale juste quelques-unes de ces difficultés. Il y a des évangéliques qui sont membres du Conseil national des évangéliques de France et de la Fédération protestante de France. Il y a des évangéliques qui sont uniquement membres de la Fédération protestante de France des évangéliques qui sont uniquement membres du CNEF, Conseil national des évangéliques de France et il y a des évangéliques qui ne sont ni membres de la Fédération protestante de France ni membres du Conseil national des évangéliques de France. Donc euh, c'est un petit peu compliqué. Et les assemblées de Dieu pentecôtistes, il y a une partie des assemblées de Dieu qui sont membres du CNEF et de la Fédération protestante de France, une autre partie seulement membres du CNEF. Donc vous voyez des expressions et des situations extrêmement, extrêmement, extrêmement diverses. Une autre grande caractéristique de la minorité protestante en France aujourd'hui, c'est qu'à travers... Les, les, les événements protestants en fait, les quelques grands rassemblements qui ont eu lieu à Strasbourg et à Paris à travers le 500 e anniversaire de la réformation en 2017 qui a valu un discours du président Emmanuel Macron à l'adresse des protestants le président Macron ayant invité les protestants à être des vigiles de la république c'est une expression qui a été fortement citée, fortement euh, discutée aussi donc un, un fort témoignage dans la cité notamment à travers la Fédération protestante de France et la, la participation des protestants aux débats sociétaux sur les questions de bioéthique, sur les questions de, de, de, de fin de vie, d'accompagnement de la fin de vie, sur les questions aussi écologiques et avec des productions de, de textes et de participation aux débats publics, également à travers la participation protestante au Conseil des Églises chrétiennes de France et au Conseil des responsables de culte en France. Donc une présence active dans le débat public, on, qui, sait, qui a été plus marquée, notamment sous le mandat du président François Claveroli, qui termine actuellement son mandat à la Fédération protestante de France. Je voudrais, avant de vous laisser la place à vos questions, à vos interpellations, je voudrais prendre un peu de, de hauteur et vous expliquer pourquoi... On vit un, un changement, que nous sommes à un tournant, que je peux résumer ainsi. Nous étions dans une situation où l'on considérait que plus de modernité signifiait moins de religion. Une sorte d'équation à somme nulle. Plus on était moderne, plus on se détachait de la religion. C'est la grande thèse de la sécularisation, la perte l'influence du phénomène religieux, voire sa quasi-disparition. C'est le récit de la modernité triomphante portée par les idéologies du progrès qui a eu tendance à transférer les espérances du ciel vers les espérances de la terre, qui a eu tendance à se poser comme alternative aux religions. La sécularisation, c'est ce que j'appelle la sécularisation, transfert transfert d'espérance, d'absolu, du religieux au politique au séculier, et ça correspondait en particulier avec les 30 glorieuses dans les années de développement économique, de prospérité économique. Et en fait, quand il y a un basculement qui opéré fin des années 60, début, début des années 70, c'est un basculement dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences, car ce, je, je qualifie ce basculement comme une radicalisation de la sécularisation. Autrement dit, les idéaux modernes qu'on a érigés en idéologie du progrès, en alternative aux religions, sont elles-mêmes démythologisées, sont elles-mêmes désenchantées. Et on le voit en particulier pour ce que Raymond Aron appelait les religions séculières, le, le communisme qui a représenté une véritable conception de l'homme et du monde alternative aux religions et l'écroulement du, du communisme des versions alternatives aux, aux différentes religions est un, un événement qui a, enchaîné, qui a entraîné toutes sortes de, toutes sortes de conséquences donc c'est la radicalisation de la sécularisation qui a démythologisé les, les dieux séculiers et donc, autrement dit, après avoir transféré les promesses du ciel à les promesses de la terre, les promesses de la terre ont également été désenchantées, démythologisées. Et donc, c'est en ce sens que je, je dis, je, je défends la thèse, que nous sommes dans une sécularisation radicale. Et que c'est sur la base de cette sécularisation radicale que se recompose la place et le rôle des religions non plus du côté des religions en alternative au séculier non plus du côté séculier en, alter, en alternative aux religions et ça va sans doute nous faire sourire mais c'est plutôt religion et séculier c'est plus l'alternative c'est la, la coordination être pleinement séculier sécularisation radicale et c'est dans cette, cette conjoncture dans ce cadre là que se recomposent les religions de façon différente, autrement dit, ce que j'appelle l'ultra-modernité, cette nouvelle situation, c'est la modernité désenchantée qui est devenue critique de ses propres enchantements, et qui sur cette base, la place est, est libre pour le développement de diverses offres spirituelles, et nous sommes dans une situation où il y a en fait des quêtes de spiritualité, des quêtes de sens, face à un temps d'incertitude autant la modernité triomphante a été le changement porté par les certitudes modernistes autant l'ultramodernité c'est le changement porté par beaucoup d'incertitudes nous sommes de plus en plus dans un monde incertain et il faut vivre l'incertitude et ça crée une situation, il y a non seulement de la précarité économique de la précarité sociale elle est importante, elle est, elle est c'est un défi permanent, mais il y a aussi une précarité symbolique, une sorte de précarité culturelle, d'identification, et cela peut profiter à diverses offres, toutes sortes d'offres de salut. C'est aussi, étant donné qu'il y a une désinstitutionnalisation du sens, se développent des petits entrepreneurs dans le domaine du salut j'ose l'expression, des petits entrepreneurs dans le domaine du salut, qui vont offrir leur message, leur sens et leur expérience, et donc nous vivons une période de profond changement avec toutes sortes de bouillonnements et pour se, pour se situer dans une telle configuration, il vaut mieux ne pas être au chômage, il vaut mieux avoir quelques revenus, il vaut mieux avoir une formation universitaire permettant de dialoguer, d'avoir des occasions de partage social, d'échange avec d'autres personnes, sur euh, les difficultés du temps, le, le, le sens de l'existence humaine, de, de la condition humaine, et donc il euh, y, y a une, une quête de, de spiritualité et de sens aux, aux trois acceptions du terme de sens, la signification, la direction et la sensation. La signification, la direction et la sensation. De face à des personnes qui ne savent plus trop à quoi s'arrimer. C'est pour ça que c'est une situation, je, je parle de nébuleuse de religiosité, c'est une situation fluide, instable, un peu comme la modernité liquide de Sigmund Bauman, une modernité liquide où les, les frontières sont moins tranchées, mais en même temps on a besoin de frontières pour se situer à partir de quelques, euh, quelques points de, de repère. Et donc c'est une nouvelle condition sociétale pour la, pour la religion, une, une figure de Dieu qui se cherche. On peut dire que le, le croire contemporain est un croire qui se balade, qui se promène, qui peut se, qui peut se fixer sur tel ou tel élément, se renouveler avec tel autre élément. Il y a une difficulté aussi, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, je ne sais pas s'il y a des personnes suisses ou d'origine suisse dans la salle, mais il y a une expression employée, par Christophe Monod, un sociologue suisse-roman, mais qui enseigne maintenant à Strasbourg, croire en Suisse. Et croire en Suisse, ça veut dire croire en tant qu'individu, croire tout seul, boire boire en Suisse et boire tout seul. Alors qu'en général, boire un coup, on le partage. Donc, euh, le croire en Suisse, c'est en fin de compte le croire individuel, personnel, et donc il y a un croire en recherche de sens, et en recherche de lien, croire euh, comment, quelle, quelle figure et avec qui croire ensemble, qui devient un véritable défi. Donc euh, c'est une situation extrêmement fuyante, mais qui offre aussi beaucoup de promesses, il y a beaucoup d'explorateurs, d'innovateurs, de réinventeurs, des entrepreneurs d'espérance, des entrepreneurs de solidarité, car cette situation très, très nouvelle, qui a des effets déstabilisateurs, c'est aussi un appel à l'invention, et on, pourrait, on peut commencer maintenant à recenser toutes sortes d'expériences, d'initiatives diverses, y compris dans les paroisses, à travers le numérique notamment, qui, qui, qui renouvelle leur expression, la façon d'être en contact et tout est loin évidemment d'être euh, il n'y a aucune raison de dépeindre de façon négative cette situation, elle est ce qu'elle est et nous sommes simplement un tournant et je, je vais conclure pour illustrer que nous sommes un tournant il y a deux résultats d'enquête qui sont particulièrement intéressants j'en je ai, ai signalé un dans le dernier numéro de l'hebdomadaire protestant réforme c'est que chers amis de Neuilly vous serez sans doute intéressés d'apprendre que les croyants en Dieu sont nettement plus nombreux en île de France qu'en province Dieu est francilien et plus francilien que provincial je vous ai dit 49% de, de, de personnes qui croient en Dieu en France aujourd'hui, c'est 59% en Ile-de-France, 47% en province. On est plus croyant en région parisienne que dans les autres provinces de France. C'est un phénomène important, au-delà de... Il ne faut pas trop euh, absolutiser ce genre de remarques, mais c'est un phénomène important parce que classiquement, dans les enquêtes de sociologie religieuse et de sociologie urbaine des années 1960, on constatait que l'urbanisation était le tombeau de la religion. Le breton qui allait régulièrement à la messe le dimanche en Bretagne, il arrivait à la guerre Montparnasse, il cessait de pratiquer. Car autant dans son village breton, la pratique religieuse était un geste collectif, les parents y allaient, les grands-parents, les cousins aussi, on y allait ensemble, autant... Dans la mégapole parisienne, il se retrouvait seul. Il y a beaucoup de personnes qui ne pratiquent pas. Pourquoi je pratiquerai Donc un inversement de la corrélation. Là, c'est plus d'urbanité qui est le terreau de rénovation, d'innovation religieuse. Et un autre résultat qui nourrit aussi le fait que nous sommes un tournant. On avait déjà constaté que les jeunes générations ont une conception plus inclusive de la laïcité qu'une conception exclusive. Autrement dit, les jeunes générations sont beaucoup plus habituées au pluralisme, à la pluralité des conceptions de vie, qu'elles soient religieuses ou non. Et donc, euh, les jeunes générations parlent aussi nettement plus de religion en famille, avec leurs amis, que les plus aînés. Autrement dit, que la religion, chez les jeunes générations, redevient sujet de conversation avec toutes sortes de euh, d'échanges, quelquefois vigoureux, quelquefois très, plus ou moins informés. Mais ça, les, les jeunes générations, les jeunes adultes dans les enquêtes, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais ils parlent beaucoup plus de religion en famille, avec leurs amis. J'ai plaisir à conclure cette conférence qui a brossé très largement, et il faudrait préciser bien des choses, sur la, le nouveau paysage, paysage religieux de la France, et il me plaît de conclure sur ces remarques sur les nouvelles générations. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup Jean-Paul. C'était tellement passionnant et instructif. Et maintenant, je ne doute pas que notre auditoire aura de... Nombreuses questions à te poser. On va demander à notre complice de toujours, Jean-Gabriel, de bien vouloir passer dans les rangs avec le micro pour que vous puissiez vous exprimer et que les amis qui sont sur Facebook et sur Zoom puissent aussi bien entendre des questions. Et D'ailleurs, j'ai suivi moi-même sur, sur Facebook la conférence et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'amis. Et, et donc, Merci encore, Jean-Paul, de nous instruire ainsi. Pour, pour laisser le temps à l'auditoire, de poser sa question, les, enfin les premières questions. Moi je m'interroge sur le pourquoi évidemment nous en sommes arrivés à ce genre de décomposition et de recomposition et je me demande si cette ultramodernité dont tu parles souvent, d'ailleurs dans tes écrits, cette, cette hypermodernité, ultramodernité que d'autres appellent la postmodernité, finalement est-ce que c'est la radicalisation de la rationalité moderne qui produit ce mouvement et est-ce qu'on peut comprendre la déchristianisation ou plutôt la décatholicisation de la France dont tu as parlé comme, comme le résultat de cette hyper-rationalité oui le schéma, le schéma est complexe parce que c'est plutôt l'ultramodernité, c'est plutôt la phase de la modernité qui pense, qui a plus conscience de ses propres limites que tout ne repose pas sur la rationalité instrumentale, qu'il y a aussi des rationalités en valeur, qu'il y a aussi des sentiments, de l'affectif, et donc une prise en compte plus équilibrée de la rationalité instrumentale par rapport à que l'homme n'est pas seulement un calculateur, il est aussi un être d'identification, un être, un animal symbolique, un être d'émotion, et ceci est plus pris en compte dans cette phase où une certaine vision de la modernité tendait à vouloir tout, tout coiffer, tout entraîner, dans un mouvement de euh, rationalisation extrême, qui prétendait, à travers le, des schémas marxistes, ou certaines, certaines lectures psychanalytiques, qui prétendait mieux savoir ce qui était bon pour les gens que les personnes elles-mêmes. Et donc, il voulait, en fin de compte, les éduquer selon dans la, dans la, dans la bonne voie. Alors, par contre, il y a un aspect qui, qui m'apparaît plus problématique, c'est la mise en question ou l'affaiblissement d'une structure de récit. Car en fin de compte, c'est une religion ou même une conception séculière qui n'est pas religieuse, mais qui s'inscrit en référence à une tradition, c'est inscrit à travers une, des symboles, des textes, différents éléments, c'est inscrire dans un récit. Et on ne peut avoir une identité que si on a un récit personnel et un récit collectif. Et on peut dire qu'il y a une certaine crise du récit et avec une, tri, une crise de la transmission intergénérationnelle, comme si les, les nouvelles générations devaient faire, refaire elles-mêmes un certain nombre d'expériences pour commencer à mettre en réflexivité cette expérience et éventuellement l'inscrire dans un récit. Alors, un aspect de cet affaiblissement du catholicisme, c'est aussi l'affaiblissement plus général du christianisme, une véritable déculturation, et qu'on a observé... Euh, les professeurs de français ou de, de lettres dans les classes préparatoires savent très bien que s'ils veulent coller un élève ou même des étudiants plus avancés, poser Voltaire anticlérical, il connaissait bien les religions, il connaissait les anabaptistes, etc. Si vous voulez coller un étudiant, vous pouvez lui prendre une référence vocabulaire religieux et il aura de la peine à s'y repérer, sauf, sauf exception. Je ne résiste pas au plaisir de vous euh, dire l'éclat de rire qu'avait pu susciter la réponse d'un étudiant. Qu'est-ce que c'est Vatican II La résidence d'été du pape. Alors, laquelle ou lequel d'entre vous voudrait s'adresser à Jean-Paul maintenant ou adresser une question Voilà, une première question, Daniel, si tu veux bien te lever. Oui, euh, une, une, je voudrais avoir votre opinion sur la, la, la validité de la thèse de Marcel Gaucher, que le christianisme est la religion qui permettra de sortir de la religion. Ça me semble être complètement invalidé par la, la situation du XXIe siècle, euh, mais apparemment c'est quand même une thèse qui circule beaucoup dans les, dans les milieux euh, intellectuels donc la thèse de Marcel Gaucher hein, j'ai oui, pas très bien entendu le, le, oui la thèse de Marcel Gaucher qui dit que le christianisme est la religion qui permettra de sortir de la religion c'est ça, le, le christianisme comme religion de la sortie de la religion Alors, sortie sociale euh, ce, oui oui oui, oui. Euh, Gaucher a vu quelque chose de, de, de très juste, qui y avait un aspect profondément désacralisateur du, du christianisme mais il n'a jamais exclu la perpétuation du christianisme à travers euh, des, des individus et non plus à travers euh, plus qu'à travers une institution une transmission euh, qui se ferait plus à travers, euh, moins à travers des circuits institutionnels qu'à travers des rencontres interpersonnelles et je pense au, au récit au témoignage plus exactement d'une personne qui disait je ne parle jamais à mes, mes petits-enfants de la foi en Jésus, etc., je leur dis ce que moi je crois. Et ça m'a semblé très significatif d'une situation où les institutions sont moins crédibles et la requalification se fait à travers l'authenticité des personnes qui la portent. Donc un déplacement de la légitimité de l'institution aux personnes qui témoignent de quelque chose et qui cherchent à le dire, à le transmettre. Mais dans des écrits plus récents, Marcel Gauchet, euh, je, sa formule ne va pas me revenir à l'instant, mais il avait très très bien perçu, il, a, il, a, il a intitulé dans ce chapitre, Et maintenant que tout a été désacralisé, qu'est-ce qu'on fait Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et effectivement, ça me semble tout à fait pertinent. Qu'est-ce qu'on fait face au désenchantement euh, généralisé, radicalisé en même temps, il y a quelque chose de positif dans ce, cette fin des enchantements, parce que les, les enchantements n'ont euh, ont, ont pas fait que du bien. Ils ont eu des, divers effets sociaux, et ils ont fait aussi beaucoup de mal au, au, nom, au nom de Dieu ou de sa négation. On a, on a beaucoup tué, on s'est beaucoup, entre, beaucoup entretués, et donc euh, dans une situation radicalement sécularisée, mais alors ça crée de, cette situation, crée beaucoup d'incertitudes et beaucoup de tensions. Car il euh, y a beaucoup qui relisent leur tradition comme des citadelles assiégées par une ultramodernité relativiste et donc qui, qui cherchent à réassurer les fondamentaux catholiques, protestants, juifs euh, ou autres qui ont donc des versions intransigeantes et plus dogmatiques de leur, de leur propre religion. Merci beaucoup. Alors une autre question Voilà, dans le fond, Edouard, merci de bien vouloir te lever, de baisser le masque. Oui, j'avais une question par rapport à vous avez un peu évoqué, mais au moment où on est à la fin des certitudes modernistes, on aurait pu se dire que finalement le retour vers la quête du sens aurait pu bénéficier à ce que je vais appeler les grandes maisons, qui sont les grands courants spirituels et historiques. Alors que ça bénéficie à ce que vous avez appelé les nouveaux entrepreneurs de salut, qui sont des petites start-up. Si je faisais un parallèle avec le monde du business, dans un monde très mondialisé, on voit que souvent, face à des consommateurs qui sont un peu perdus, les grandes marques internationales sont des éléments de repère. Coca-Cola, McDonald's, qu'on voit partout. Dans, dans, dans la spiritualité, on a l'impression que c'est l'inverse. Et les grandes maisons historiques ont, ont du mal, finalement, à retrouver leur pouvoir de séduction. Comment vous expliquez ça on, on le constate hein, de manière factuelle, mais comment ça se fait Comment ça se fait que nos grands courants religieux, que ce soit le catholicisme, le protestantisme historique, ont du mal à récupérer ces jeunes et qui se tournent plutôt vers des courants des petites maisons évangéliques, vers l'islam où vous dites qu'effectivement ils arrivent, plus on est jeune, plus on pratique, alors que c'est plutôt l'inverse dans les courants traditionnels. Comment, quels sont les sous-jacents pour vous qui sont derrière ça Votre question est hyper pertinente et hyper essentielle dans la conjoncture actuelle. Et c'est vrai que s'agissant du protestantisme, il y a un sociologue américain un sociologue anglais qui ont développé cette thèse, et, les protestants ont mal transmis leur tradition par hyperlibéralisme, car en, en transmettant de façon très libérale la tradition, on transmet en même temps le fait qu'il y a bien d'autres choix possibles et qu'il n'y a pas plus de vérité dans cette tradition que dans d'autres. Et donc, psychosocialement parlant, il y a des études qui ont montré que les versions plus orthodoxes des religions ou de philosophie se transmettent mieux que les versions plus libérales. Parce que les versions plus libérales peuvent avoir comme conséquence de ne plus faire de choix, parce qu'en en fin de compte, on a relativisé tous les choix. Alors ça, c'est un premier élément de réponse, mais qui ne mène pas bien loin. Et vous avez tout à fait raison, J ai, j ai, je l'ai dit à propos des protestants français les protestants français ne touchent pas les dividendes sociaux de leur adaptation à la modernité ça peut paraître paradoxal parce qu'effectivement les protestants disons luthéro réformés et, et beaucoup d'autres euh, ont réagi de façon moins intransigeante par rapport à certaines évolutions de la modernité alors là il y a une, même une différence entre le catholicisme et le protestantisme mais en même temps, ils n'ont pas touché les dividendes sociaux. Et je pense que là, il faut plus réfléchir en termes de la façon dont on communique. Les, les protestants ont développé toute une critique de l'image, tout ce qui passe par l'image. Nous sommes dans une civilisation de l'image, une civilisation de l'audiovisuel, et je pense que l'audiovisuel est, est un outil important. Je suis frappé de voir que les évangéliques maîtrisent beaucoup plus les moyens modernes de communication que les lutteurs réformés, même si, même si, on constate aujourd'hui, et vous en êtes je crois un exemple, qu'il y a beaucoup de paroisses maintenant lutteurs réformés qui se mettent aussi à développer leur site internet et qui utilisent l'outil audiovisuel pour leur, leur transmission. Et le fait que la transmission en milieu évangélique passe par le témoignage de personnes, j'ai assisté à l'inauguration officielle en septembre à Créteil de l'espace Martin Luther King. Cet espace a été ouvert, financé, avec la participation des contributions de la ville, de la région Île-de-France, du département de Val-de-Marne. Il y avait le maire de Créteil qui était là. Il y a eu, il y a eu du gospel sur la scène. Le signifiant Martin Luther King permettait de passer un pont entre le, le monde séculier la défense des droits civiques est une cause prix Nobel de la paix, cause, la cause de la justice, et la, la, une dimension religieuse, parce que des, des, des, des cantiques comme Grace ont été chantés en présence des autorités séculières. Et c'est un, un espace, c'est très significatif. Il faudrait que je, je développe l'analyse de cette expérience qui, qui n'est plus seulement une expérience, mais une réalité, c'est que. L'espace Martin Luther King est un lieu séculier, c'est loué par des entreprises, des diverses associations durant la semaine, et l'église Martin Luther King Pentecôtiste loue les locaux le samedi et le dimanche. Autrement dit, l'église là n'est pas un lieu, elle est un temps, le samedi et dimanche. Mais le lieu est parfaitement séculier, et c'est le projet d'un pasteur pentecôtiste. Ça, ça, ça, ça bouscule bien des schémas cette, cette réalité et je crois que ça, ça, vaut, ça vaut le coup de creuser l'analyse de cet euh, événement il bon, y a, a d'autres euh, cas concrets que l'on pourrait évoquer mais je pense particulièrement à, cette, à cet événement et donc euh, je pense que l'élément fondamental qui est, qui est à comprendre c'est que les gens ne viennent plus de façon spontanée, il faut aller les chercher. Il faut les accrocher, il faut les sensibiliser et un autre cas concret que je pourrais citer, peut-être certains d'entre vous en ont fait l'expérience, les groupes alpha. Les groupes alpha que l'on voit aussi bien dans le monde catholique dans le monde protestant. Alors, on peut faire toutes sortes de remarques sur les groupes alpha, il y en a qui ont dit l'évangélisation par la fourchette, pourquoi pas, mais effectivement, les repas en général sont bons dans ces rencontres, mais qui insistent beaucoup d'abord sur la convivialité. Et l'aspect d'abord, rencontre individuelle, rencontre sociale, avant qu'on entre en conversation plus intense sur des questions existentielles il me semble qu'il y a différentes manifestations concrètes que l'on peut comme ça collationner et montre que c'est peut-être un peu d'autres schémas qui se mettent en place que le schéma classique de, de la paroisse et de son culte dominical mais autrement dit il y, y a de l'innovation il y a de, de l'invention et de l'innovation qui se fait dans un tel contexte et je crois qu'on a, on a dépassé la, la, la, la situation où on était un peu dans la on déplorait la, la, la perte, la baisse, et avec aussi la dimension que, que, que je n'ai pas assez soulignée, je l'avais notée, la dimension profondément multiculturelle de la population protestante en France aujourd'hui. Les protestantistes d'expression africaine, d'expression antillaise, ou telles paroisses de l'île de France, dont le conseil presbytéral est à majorité blanc, l'assemblée du culte majorité noire, c'est une réalité parce que via les migrations, etc. J'ai aussi eu un doctorant chinois qui s'est converti au christianisme évangélique à Paris et qui a converti un ingénieur français à Shanghai. Mmh. J'ai aussi eu une étudiante sud-coréenne qui m'a dit qu'elle allait partir faire de l'évangélisation en français au Burkina Faso transnationalisation, réseau, et on constate qu'il y a une véritable multiculturalisation de la minorité protestante en France. C'est plus seulement le protestant sévenol, le protestant alsacien, le protestant parisien, le aussi les trois grands pôles, c'est aussi le protestant congolais, le protestant malgache, le protestant coréen, que l'on rencontre dans leurs églises particulières. J'ai toujours été frappé, il y a quelques années déjà, je ne le savais pas, on, on, on le sait très peu, peut-être vous le savez, il y a une trentaine d'églises d'expression chinoise dans la région parisienne. Une trentaine d'églises d'expression chinoise. Alors c'est des cultes en chinois, donc c'est un peu compréhensible qu'on ne les connaisse guère, mais un euh, étudiant a fait un travail indiquant que les jeunes chinois, de, de, de parents chinois, vont au lycée français, sont en général d'assez bons élèves et que dans certaines de ces communautés chinoises, il commence à y avoir des études bibliques en français. Ils pratiquent toujours le chinois mais les plus jeunes générations pratiquent de plus en plus le français. Et donc voilà, voilà aussi des recompositions en cours dans le monde protestant de l'Hexagone actuellement. Et vous voyez que c'est quand même des, des évolutions importantes, des recompositions qui sont assez significatives. Alors, euh, avant de donner la parole à Jean-Gabriel qui veut vous poser une question, j'en profite pour dire à nos amis qui sont sur Facebook ou sur Zoom qu'ils peuvent eux aussi poser une question à Jean-Paul Willem. Il suffit euh, de l'envoyer à notre technicien Charles de Noyel, qui la répercutera tout à l'heure euh, quand nous lui donnerons la parole. Jean-Gabriel. Oui, euh, vous, vous avez parlé, euh, de, je voudrais faire une, une remarque et puis je voudrais vous poser une question. La, la remarque est la suivante. Vous avez à deux ou trois reprises parlé de, de l'église de Créteil et vous avez souligné le fait que les collectivités locales avaient financé ce projet-là. Une chose est importante à dire aussi, c'est que c'est la fondation du protestantisme, c'est-à-dire le, le protestantisme canal historique qui a permis l'émergence de, de cette église et pour avoir suivi de très près le dossier sur le plan financier, je peux euh, attester la très grande désinvolture qu'ils ont vis-à-vis -vis de l'argent, surtout en nous faisant reposer euh, largement le poids de cette, euh, de cette création d'église. Donc je, je modérerai, si vous voulez, l'enthousiasme le, euh, qu'on peut avoir quand on participe à une, une inauguration. Quand on voit le plan de financement et leur désinvolture vis-à-vis -vis de l'argent, on peut se poser quelques questions. Euh, et et tout... Vous avez tout à fait raison, et j'aurais dû le signaler, le rôle important de la Fondation des protestantistes dans la réalisation de ce projet. Non, non, mais ce que je veux insister, c'est leur désavolture. La désavolture des ADD vis-à-vis -vis de l'argent. Et le fait qu'ils nous refilent euh, systématiquement leurs dépenses à financer. Donc là, je, je crois que ça tempère, je dirais, l'enthousiasme le, qu'on peut avoir pour leur euh, entreprise. Alors, ma question est la suivante. Euh, vous avez dit qu'on était tous pareils, les protestants, évangéliques, canal historique. Euh, ma, mon expérience avec les ADD euh, m'incline vers le contraire. Je trouve qu'il y a une différence des d'esprit entre les uns et les autres. Et je voudrais avoir un peu votre, votre avis. Vous avez raison. Je dis les deux. Je dis les deux à la fois. Je n'ai pas dit là la seconde, mais je vous donne totalement raison. Il y a un rapprochement sociologique que j'ai nommé l'évangélicalisation du christianisme, mais en même temps une profonde différence dans la façon de concevoir l'engagement chrétien et en matière notamment de bioéthique ou sur certains sujets, de véritable clivages. Et donc, euh, je n'élimine pas ces différences qui sont extrêmement importantes, des différences d'ordre théologique et des différences d'ordre ecclésiologique. Parce que l'ecclésiologie euh, évangélique, c'est euh, l'Église, c'est l'assemblée des croyants convaincus. Alors que l'Église protestante unie, comme l'Église catholique, c'est une institution qui offre un message de grâce à toute personne quel que soit son degré d'implication dans la vie paroissiale ou dans la vie de l'église et donc euh, le, le lieu église c'est un, un lieu institutionnel où on proclame on, on édifie et que les personnes plus pratiquantes moins pratiquantes ou non pratiquantes euh, sont incluses dans, dans cet espace c'est une, une, une façon de vivre en église et ça, ça, ça reste évidemment une, une part importante une distinction importante sans compter que, et là c'est pour ça que c'est très, très difficile, dans le monde évangélique, il y a des intransigeants fondamentalistes, euh, mais par exemple les créationnistes, il y en a moins en France, proportionnellement qu'aux états unis ou que dans d'autres pays, il y, a, il y a quelques créationnistes en France, donc l'interprétation des récits bibliques de la Genèse comme euh, récit historique, c'est un phénomène qu'on rencontre moins en France que dans d'autres pays. Mais l'exemple de l'évangélisme, en Amérique latine ou aux états unis évidemment, nous montrent que ces, ces sensibilités très radicales et éminemment contestables sont aussi présentes en France, mais de façon assez minoritaire. Et donc, la création du CNEF a quand même permis une certaine mise en ordre du monde évangélique en rassemblant ces deux sensibilités qui se disqualifiaient l'une l'autre Les orthodoxes disqualifiant les charismatiques et les charismatiques disqualifiant les orthodoxes. Le Knef a fédéré tout ça, recouvre une très grande diversité, et effectivement, les responsables du protestantisme peuvent de temps en temps peut-être s'interroger sur euh, mais cette Église à travers sa, sa dénomination et membre de la Fédération protestante de France, ça étonnant certains. Donc, euh, est un, est, ce, ce que je voudrais faire passer simplement comme euh, idée importante, c'est que le monde évangélique est extrêmement diversifié et qu'au sein même du monde évangélique, il y a des tendances carrément fondamentalistes et très restrictives, et d'autres tendances plus, plus, plus ouvertes, plus transigeantes avec les réalités contemporaines. D'ailleurs, il y a beaucoup de membres des églises évangéliques qui passent aussi dans les églises historiques et qui deviennent pasteurs, puisque notre corps pastoral est, est composé à, à 40%, je crois, de, de gens qui viennent d'autres églises. C'est ce alors, que tu nous a... des attestants au sein de l'Église protestante unie C'est une protestation interne à l'Église Non, non, je parle des gens qui euh, entrent dans les oui, églises oui, historiques bien, par oui, la fenêtre euh, évangélique. Oui, c'est un parcours effectivement qu'on vérifie entrer dans le christianisme à travers l'évangélisme et entrer dans le protestantisme luthérien réformé à travers le, le passage par euh, un temps dans une communauté évangélique, comme s'il y avait aussi des trajectoires, euh, que l'évangélisme a peut-être certaines capacités à accrocher plus certaines personnes, notamment des jeunes, à l'importance de la musique d'ailleurs, et qu'ensuite ça ne se fixe pas forcément dans une église évangélique, ça peut se poursuivre dans une église d'une autre sensibilité alors cela nous amène à deux questions qui nous sont posées sur Facebook donc Corinne D et Irle je vais donner les deux questions et on va essayer d'y répondre d'une manière concentrée parce que nous arrivons bientôt proche de la fin de cette conférence mais nos amis dans la salle pourront converser avec Jean-Paul dans le temps qui séparera la fin de la conférence du culte qui arrive à 18h30 alors Corinne nous demande ce renouveau chez les jeunes s'exprime-t-il aussi dans le protestantisme luthéro réformé Et il demande est-ce que tous les pays occidentaux connaissent une même évolution ou bien est-ce qu'il existe des contre-exemples significatifs Alors rapidement, il faut reconnaître qu'il y a une tendance générale à la baisse des affiliations les églises euh, luthéro-réformées, par exemple l'évangélische kirche in Deutschland, l'église protestante en Allemagne, il y a aussi des, des baisses, des sorties d'églises, et donc euh, un impact quantitatif euh, dans le nombre d'affiliés, dans le nombre de cotisants. Mais en même temps, il y a des. Alors, développement de, de groupes, de communautés, de mouvements évangéliques, ça, ça on le retrouve dans différents pays d'Europe, sans parler des autres continents, mais en restant en Europe. Mais il y a aussi des, des, des innovations en France pour concernant les jeunes. Il y a eu quand même ces rassemblements de jeunes, le Grand Kif, organisé au sein de l'Église Protestante-Unie. Il y a non seulement un maintien, mais un petit peu un réveil du scoutisme ioniste, euh, des mouvements scouts. Il, il y a également, je pense, à une expérience qui s'est faite en Alsace avec le pasteur Alexandra Brooking, Autour de Ars Bene Credandi, l'art de bien croire, qui réunit une communauté dans les Vosges, avec des rencontres périodiques, avec une confrontation rurale-urbain. Il, il y a de l'innovation, il y a de l'innovation, et donc ça, on le constate également en Allemagne, dans d'autres pays. Mais les groupes Alpha, c'est né en Angleterre. Et il, y a des, il y a des faisceaux d'innovation, de, d'expérience qui se font. Et donc ça, ça dépasse évidemment le, le cas français. Euh, j'aimerais aussi insister sur, malgré son caractère micro-minoritaire et plusieurs personnes me, me l'ont souvent renvoyé, le protestantiste français a développé une action sociale riche, diverse, remarquable et très largement reconnue par les pouvoirs publics et c'est une micro-minorité qui à travers ses implications ses engagements sociaux et engagement convictionnel aussi sur des, des, des questions d'actualité disputées, mais plus, plus importante, une prise de position, une présence plus importante que ne le laisserait supposer sa faible importance numérique. Alors je vous laisserai peut-être sur une, une phrase que, que j'aime bien, qu'aimait qu bien aussi le pasteur Marc Begner, un grand pionnier de l'écuménisme en France, qu'il a repris de Tommy Fallot, le fondateur du christianisme social en France. Et cette phrase est la suivante, « L'Église sera catholique ou ne sera pas, le protestant, le chrétien sera protestant ou ne sera pas. » Fermez les guillemets. « L'Église sera catholique ou ne sera pas, le chrétien sera protestant ou ne sera pas. » On peut discuter cette formule, elle me semble en tout cas intéressante. Je, je, je vous laisse sur cette formule. Et Ce sera le mot de la fin, merci. Il y a des questions encore qui nous viennent des, des amis sur Facebook et peut-être sur Zoom. Je leur recommande de m'envoyer les questions sur pasteur.neuilly.orange.fr et je transmettrai leurs questions à Jean-Paul Villem, qui pourra leur répondre aussi par Internet. Très Merci bon de fait. nous avoir suivis. Chers amis, ovationnons notre orateur comme il le mérite